Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freehead Québec. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo technique. Je vais vous parler d'un petit, un petit engin qui s'appelle le Chuck Wiz. En gros, le Chuck Wiz, c'est un item qui va faire des lectures sur vos suspensions à air et vos amortisseurs. Et en gros, avec votre smartphone, il va vous faire des suggestions d'ajustement pour vos suspensions. Donc, j'ai mon Chuck Whiz qui est installé juste ici sur ma fourche. Donc, j'ai fait l'installation à la maison. C'est une installation qui prend quelques petites minutes. Donc, ça, ici, c'est le Chuck Whiz. On va donc gonfler notre fourche euh, à la pression recommandée. Donc, j'ai gonflé ma fourche à 47 psi selon les euh, recommandations euh, de la compagnie. Donc, on va partir le, le Chuck Wiz avec le téléphone. On va aller faire une coupelle de citron et on va regarder euh, les suggestions qu'il nous fait. Donc, on va ouvrir l'application Chuck Wiz juste ici. On connecte notre Chuck Wiz. Une chose qui va être importante avant de partir, ça va être de dire à l'application euh, comment est-ce qu'on veut rider. On peut avoir un ajustement qui va être simple comme ça ici. Donc, équilibré à gauche, joueur à droite ou personnalisé. On va avoir un petit peu plus de données. Donc, du très doux au très ferme, du stable au plus actif. Donc, je suis un rider assez actif, on y est avec ça. Je vais y aller une Coche plus doux, et on peut voir présentement il y a 46 psi dans la fourche. Et on va faire démarrer une nouvelle session. Donc le téléphone est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite Qu'est-ce qui est important C'est de se trouver un petit segment qu'on peut laper une pelle de fois. Euh, je vous suggère un petit segment qui peut durer peut-être une minute, une minute et demie, dépendamment. Et ça doit ressembler un petit peu au style de riding que vous faites d'habitude. Donc c'est le genre de segment qui pourrait avoir des roches, des racines. Euh, c'est important d'avoir un petit peu de vitesse. Et euh, c'est le fun d'avoir des zones qu'on peut utiliser la fourche à son maximum, donc proche du, du bottom-out qu'on appelle. Euh, si le segment est trop court, il ne donnera pas des lectures assez précises. Donc, euh, je suis présentement à la vallée, secteur Saint-Raymond. On va aller faire la petite euh, Tommy Paquet. C'est une, euh, une piste que je peux payer assez facilement en quelques minutes. On va aller faire une première ride et on regarde qu ce que ça dit. C'est Alors, bon. on va faire une petite ronde, madame Tommy. On se watcher, commence à faire noir un peu. Je ne peux plus être oubête. Oh, je pense que j'aime ça. que là il y a plus de deux jours le réseau est encore un peu humide. Ah. Alors, voici, je n'ai pas tout utilisé mon travail. C'est sûr, je n'ai pas eu de grosse zones de compression. Alors, il y a confiance à 49%. Donc, ici, c'est peut-être fou un petit peu, je m'en excuse. Euh, ça dit que je pourrais retirer un petit peu d'air. Donc, jaune. Il dit que je pourrais enlever 5% d'air. que je pourrais enlever à peu près un 2 PSI. Il me dit aussi que je pourrais relancer à ma vitesse. Je pourrais augmenter mon low speed et je pourrais ralentir mon SP. Fait que là, ça fait beaucoup de données en même temps. Souvent si d'habitude, il suggère de changer une donnée à la fois. Là, je suis un petit peu plus habitué. Moi, ça me stresse pas. Je vais enlever un petit peu ici d'air. Et je vais mettre un petit peu plus de rebond. On en monte en haut et on réessaye ça. Un petit clic. Je le fumerai pas, mais je vais enlever un petit peu ici. Dans sa beau cette fois là. Ah. Oh! Oh! oh. C'est mou! Le virage a écrasé quand je suis arrivé dedans. Bon, on va se watcher! Pas si mal ça. Alors, on va voir qu'est-ce que notre quiz nous dit. Alors, il nous dit que notre pression est bonne. Il nous dit que notre rebond est bon. Il dit que notre compression est peut-être un petit peu raide. Donc, faudrait que j'enlève un clic. Hmm, intéressant. Il dit que presque tout est correct. Wow, that's cool sinon on peut vous dire un petit peu euh, qu'est-ce que c'est des principales bugs euh, l'effet de les l'effet de bourrage bonjour ma blonde le rebond, fait que c'est ça que je vous explique plusieurs petites données comme ça, c'est super le fun ça fait que euh, je pense que ça va être la fin du test pour l'instant que ça vous montre un petit peu comment le, le chuckwiz fonctionne, fait que c'est un bel petit outil pour pouvoir tourner vos suspensions à vos amortisseurs, évidemment si vous avez un coil ça ne marchera pas euh, mais ça peut être une très bonne partance euh, si vous changez de suspension, changez de travel ou si vous commencez et vous êtes un petit peu moins à l'aise. Euh, des fois, je le mien. Si quelqu'un veut s'en servir pour la fin de semaine, je peux peut-être vous le louer, vous le prêter, quelque chose comme ça. Ça fait que euh, je suis me revenir avec ça. Et sinon, on va se voit dans le prochain épisode de Free à Québec. Salut, guys!